Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD question sans détour qui va s'intéresser ce soir à la question de l'apprentissage on entend souvent ça et là ces besoins de formation et d'emploi surtout pour nos jeunes, pourquoi pas la voie de l'apprentissage c'est un besoin de formation mais également des chefs d'entreprise en besoin de main d'oeuvre, pour en parler avec nous ce soir nous recevons Jean-Luc Pirot il est directeur du CFA Urma de Guadeloupe, bonsoir Bonsoir. merci d'avoir oui. accepté cette invitation, Merci oui, pour parler effectivement de l'apprentissage et des différentes formations existantes sur le territoire de Guadeloupe et singulièrement au sein du CFA URMA. On a eu l'impression pendant quelques temps que l'apprentissage était considéré, mal considéré justement par ceux et celles qui choisissaient des formations et pourtant c'est une des voies les plus rapides à, à l'emploi aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vrai que l'apprentissage est une formation qui tourne vers l'excellence. Aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui, qui passent par l'apprentissage, qui deviennent ensuite des chefs d'entreprise et qui gagnent bien leur vie aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'apprentissage c'est une voie de garage. L'apprentissage c'est une voie pour obtenir un métier demain, de parce qu'on apprend réellement un métier parce que la majorité de la formation se fait au sein d'une entreprise et on développe les compétences au sein d'une entreprise. Oui, c'est une facilité pour apprendre sur le terrain le métier que l'on souhaite faire. Voilà, c'est une formation qui se fait en alternance. Euh, vous avez 12 semaines de formation en centre et le reste de l'année en entreprise. Donc le jeune est lié au métier et apprend les compétences du métier et vient en aide aux chefs d'entreprise. D'autant qu'il y a une réalité perceptible en Guadeloupe qui est celle du besoin de main-d'oeuvre dans ces entreprises existantes euh, d'une main-d'oeuvre formée en Guadeloupe sur plusieurs métiers, euh, métiers notamment de la main. Voilà. Aujourd'hui, les métiers de l'artisanat, nous, les métiers de l'artisanat, on a plus de 255 métiers au Niveau de l'artisanat. Oui. Et nous, nous représentons 30 métiers, nous avons 30 formations au niveau des métiers de l'artisanat, qui sont les métiers dans l'alimentation, dans les services, dans l'automobile et tout ce qui est second œuvre du bâtiment. Et là, vous avez régulièrement des entrepreneurs qui vous disent qu'ils ont ces besoins-là de, de, de jeunes formés. Aujourd'hui, on a un métier, par exemple, qui est en tension. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on a du mal à trouver un plombier et on a du mal aujourd'hui à trouver des jeunes. Les chefs d'entreprise cherchent euh, des apprentis dans la plomberie. On a du mal à trouver même des menuisiers, des charpentiers, des électriciens aussi. On a tout le second œuvre du bâtiment aujourd'hui où on a des chefs d'entreprise qui recherchent de la main d'œuvre et qui a du mal à trouver euh, des apprentis dans ce métier. Et qu'est-ce qui fait que des jeunes en volonté d'apprentissage ont, eux, disent-ils, du mal à trouver des entrepreneurs pour les accompagner. On va dire que le problème est tout autre. Aujourd'hui, une entreprise bien organisée, avec euh, le système qui a été mis en place depuis la loi du 5 septembre 2018, avec l'aide unique pour les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise sont à bien, bien accompagnés. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui prend un jeune de moins de 16 ans, il a une aide de, de 5000 euros. Celui qui a Moins de 18 ans, une aide de 5 000 euros. Celui qui a plus de 18 ans, une aide de 8 000 euros. Aujourd'hui, euh, son aide euh, tombe tous les mois. Dès qu'il a fait sa déclaration sociale nominative, l'aide tombe tous les mois et il peut, ça peut l'aider à payer le jeune. Ça veut dire qu'on on aide ces entrepreneurs à prendre des jeunes en contrat d'apprentissage, quasiment sur l'année de salaire qui est, est payé par cette aide. Payé. Un jeune de moins de 22 ans, avec l'aide des 8 000 euros, le salaire de la première année est couvert. Venons-en aux différentes formations. Vous parliez des différentes formations que Formation, vous voilà. avez, et elles sont surtout faites, alors parler de la partie pratique sur le terrain avec l'entrepreneur, mais l'aspect théorique est aussi dispensé souvent par des professionnels du métier. Oui, aujourd'hui nous avons des des formateurs professionnalisés c'est à dire la majorité de nos formateurs sont titulaires du brevet de maîtrise qui a un diplôme de bac plus 2 qui est un diplôme des chambres de Métiers, qui relève des compétences de chefs d'entreprise aujourd'hui nous avons 27 métiers euh, comme je vous disais donc sous deux sites nous avons le site de, des marais à la cité de la connaissance où nous avons tous les métiers d'alimentation la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine l'hôtellerie, restauration voilà. et les métiers du service coiffure, esthétique, et euh, équipiers polyvalents du commerce. Et nous allons ouvrir euh, une section qui existait il y a 10 ans lors de la création de l'URMA, qui est la prothèse dentaire. Cette année, nous relançons euh, la prothèse dentaire et nous devrons avoir une promotion de prothèses dentaire qui devrait oui. démarrer d'ici le mois de novembre. Parce que ça répond également à des besoins sur un territoire, un manque, justement, de professionnels dans certains secteurs d'activité. On craint même que des générations s'en aillent et qu'on ne trouve pas de remplaçants. Aujourd'hui, le métier de dentaire, il est temps à disparaître. La majorité des prothésies dentaires, ils ont plus de 55 ans, 60 ans. Oui. Aujourd'hui, donc... La dernière formation que nous avons eue de ce domaine, c'est date de 10 ans, 2012. Donc aujourd'hui, nous relançons parce que la situation aujourd'hui, euh, les prothésies dentaires ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin d'employés, de, ils ont besoin de personnes aussi pour pouvoir prendre la relève. Donc nous relançons cette formation et nous la relançons en même temps qu'en partenariat avec la Chambre de métiers de la Martinique. Très bien. Donc effectivement, les besoins sont sur les deux îles-là, on l'a compris. Ça veut dire qu'on peut euh, être formé en Guadeloupe et pourquoi pas exprimer son talent. Euh, du côté de, de, de la Martinique. Voilà. Euh, on le disait, il y a cette volonté en tout cas d'accueillir un maximum d'apprentis euh, en contrat d'apprentissage, d'accueillir également un maximum d'entrepreneurs pour qu'ils soient eux également euh, favorables à ce, à ce type d'embauche. Euh, il y a une campagne de communication en ce moment, lancée par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe. Elle doit valoriser l'apprentissage, elle doit faire comprendre aux familles que c'est une, une vraie voie. Pour, pour, pour les jeunes Il faut que le public guadeloupéen comprenne que la formation d'apprentissage, c'est une formation en excellence. On a beaucoup de réussite, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi, qui gagnent bien leur vie. Ce n'est pas un métier... Euh... Les métiers se sont améliorés dans le temps. Aujourd'hui, il y a moins de contraintes, il y a moins de pénibilité. Euh, par exemple, les boulangers, avant qu'ils se levaient à minuit pour commencer, aujourd'hui, un boulanger se réveille à 4h, heures, 5h heures du matin. Euh, il y a de plus en plus de machines euh, c'est moins pénible. Oui. Donc les métiers se sont euh, améliorés avec le temps. Et puis, le bonheur du travail également euh, que vous valorisez. C'est aussi ça, euh, travailler, avoir le, le plaisir de la réalisation. Mais je pense que que ce soit le métier, quand vous avez réalisé une belle charpente, c'est un plaisir oui. de voir une belle charpente en bois rouge ou en, bois, ou en pain euh, de faire un pain euh, sans de l'eau de bon c'est, ce sont des, des choses inestimables. Oui, l'artisanat, euh, on le sait pourtant, euh, l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois en Guadeloupe, c'est le tissu économique le plus représenté euh, localement. Mm -hmm. euh, vous ne craignez pas finalement qu'il y ait euh, d'autres artisans de demain en Guadeloupe Non, aujourd'hui, ouais. l'artisanat, c'est 18 000 entreprises. Au oui. niveau de la chambre de métier, on a 18 000 entreprises. Aujourd'hui, un artisan qui va prendre un jeune en apprentissage, ça sera peut-être quelqu'un qui pourra laisser son entreprise, qui qui pourra demain aussi créer sa propre entreprise, qui pourra gagner sa vie, qui pourra nourrir sa famille. L'artisanat aujourd'hui euh, représente plus d'un tiers de la population active et fait vivre plus d'un tiers de la population active euh, de la Guadeloupe. Ouais. Et, et, et il n'y a pas de, de fatalité, euh, c'est trouver un projet professionnel à travers l'apprentissage, c'est concret, c'est réel. C'est réel. Parce qu'aujourd'hui, nous, on forme les jeunes. La chambre de mise, c'est une grande maison. On forme les jeunes dans l'apprentissage. Demain, ils veulent créer leur entreprise. On a le développement économique qui peut les accompagner dans la création d'entreprises ou la reprise d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on peut accompagner l'artisan depuis, euh, on va dire, depuis sa formation, hein en tant qu'apprenti jusqu'à la réalisation de son entreprise et tout au long de son entreprise. Ça veut dire que l'étudiant euh, en contrat d'apprentissage n'est pas simplement formé à la gestion du métier qu'il apprend, il a également des bases des notions de créateur d'entreprise. D'entreprise, voilà. Oui. Il y a des notions de gestion, des notions pour pouvoir créer son entreprise. Et c'est vrai que cette année, nous, depuis l'année dernière, nous réalisons des séminaires pour les deuxièmes, années, les deuxièmes années, pour les expliquer quand ils veulent créer leur entreprise, si après leur formation ils veulent créer des entreprises, comment faire, et que les services que nous pouvons on les accompagner. Alors pour être pratique comment rentrer en contact avec la chambre des métiers, avec le CFA pardon URMA le CFA c'est ah. le 05 90 80 23 33 et nous avons deux conseillers en insertion euh, professionnelle, monsieur Benoît Follet et madame euh, Josepha Florentine Très bien, donc on peut venir sur place sur place aussi ou, ou, ou à démarrer on reçoit sur les deux sites donc, c'est réception des apprentis, des jeunes, les mais jeunes, également des, chefs des entrepreneurs des entrepreneurs, entrepreneurs. De toute façon, c'est la maison des entrepreneurs. Oui. La, ch la chambre des métiers, c'est la maison des entrepreneurs. Donc, les entreprises euh, peuvent être accueillies. Il n'y a aucun problème. Allez, oui. osez l'apprentissage. Proposez l'apprentissage à vos jeunes. On a besoin de main-d'oeuvre en Guadeloupe, vous l'avez entendu. Merci à, à Jean-Luc Pirot, directeur de formation du CFA Urma de Guadeloupe, d'avoir été notre invité. Un nouveau QSD à venir dès demain sur nos antennes. Très, très, très bonne soirée. Merci. Parfait.